Good morning, allez, Daniel, et ce aujourd'hui le Nishma Trava ben Benistrek Béfani et Dvorah Bat Esther. Si vous souhaitez aussi d'une prochaine étude de Micha, contactez la 5 minutes éternelle. Nous étudions la sécrétive en mode Perekhe, Michelin Bet. Keitzad, Asa Ma'amar Bivimto, Venatana Get, Tsriha Emenu Khalitza. Asa Ma'amar Vachalitza, Tsriha Emenu Get. Asa Ma'amar Ubaal, Areizo Ke Mitzvata. Michelin très simple pour le moment mais qui entre en fait dans le cadre d'un pérec relativement compliqué, qu'on euh, qu a déjà ouvert hier avec les principes généraux. Alors je vais vous expliquer deux choses. L'idée générale qu'il qui va y avoir d'abord dans cette Mishnah, dans la prochaine Mishnayot, et puis surtout la structure de la Mishnah jusqu'à qu'on arriver aux situations plus compliquées. Soit, selon la Torah, une lorsqu'on a une Yevama qui tombe devant quelqu'un, qui veut lui faire le hiboum, son mari est décédé sans enfant, alors, cette femme-là, elle doit être prise par un de ses frères, et selon la Torah, il doit le faire soit le Yiboum, soit la Khalitza. Yiboum, c'est qu'il va se marier avec elle, il va s'unir avec elle, en s'isolant, sans donner des avant. Et Khalitza, c'est qu'il va faire le fameux rituel qu'elle va lui retirer la chaussure, elle va cracher dessus, et ainsi de suite, comme on, on l'apprendra longuement plus tard. D'accord C'est la Khalitza, Yiboum et Khalitza. Khamim sont venus et ont instauré un une nouvelle, un système un peu plus complexe, en fait, où, puisque cette femme-là, pendant qu'elle est en instance de faire la mise à deux ou khalitza elle est considérée comme un petit peu à moitié à moitié mariée avec les frères, eh bien on va pouvoir on va pouvoir lui donner des kiddushin et la rapprocher encore plus, ou lui donner un guet pour l'éloigner encore plus. D'accord ça veut dire qu'en fait, quand on a une femme qui est en Matzav, en situation de zkouka et hiboum, elle attend qu'on lui fasse le hiboum, en attente de son hiboum eh bien, soit je lui fais le hiboum je me mets avec elle, ça devient ma femme à 100%, soit je lui fais la Khalidza, je l'éloigne je complètement, mais j'ai aussi la possibilité de lui donner les Kiddushin, comme une femme avec qui on va donner l'Alliance, on va lui donner des Kiddushin, et là, ça ne va pas être ma femme selon la Torah, même pas Midera Banan, mais on va déjà la considérer un peu plus comme ma femme. On va dire qu'elle était à moitié ma femme, elle est devenue au trois quarts ma femme. Et inversement, au lieu de faire la khalitza, je lui ai déjà donné un guet. D'accord Comme on pourrait donner un guet à sa femme, il a donné un guet que je ne veux pas marier avec toi. Alors la femme, elle n'a toujours pas le droit d'aller se marier cette fois-ci, là, cette yévama. Parce que la yevama, selon la Torah, on la libère avec la khalitza. Mais malgré tout, Khachami m'ont donné une certaine importance au guet, euh, que maintenant tu l'as éloigné à moitié. Que tu ne pourras plus, en l'occurrence, le refaire le hiboum, c'est trop tard. Tu l'as déjà sorti à moitié, tu ne pourras plus le faire le hiboum si tu veux. Et donc du coup, on a quatre actions, Yiboum et Khalitsa, et en plus kidu, Kidushei et Mahamar, ce qu'on appelle le Mahamar, les Kiddushines qu'on donne à la femme, et le Get, les Mahamar, le Get qu'on donne à la femme qui est en, instance de, de, qui est en attente de, son, de sa Khalitsa. D'accord Donc ça fait en fait Yiboum, Mahamar, Get, Khalitsa. Le but de la Mishnah Mishna, essentielle de, de, de précédent, ça va être, ça va être maintenant l'interférence quand il va y avoir plusieurs frères et plusieurs femmes, lorsqu'on va donner un get et après un khalitza, ou une khalitza après un get, un mahamar get, et ainsi de suite. D'accord Et la Mishnah, elle est gentille avec nous, qu'elle va commencer à structurer, à poser sa lachrote, admise d'abord, doucement, doucement, jusqu'à nous faire arriver aux situations plus compliquées. On va commencer à prendre un cas de un Yavam avec une Yévama. Lorsqu'il va lui faire le Mahamar, quelle action qu'il fera ensuite Qu'est-ce qu'elle fera exactement Comment il faudra continuer Après, lorsqu'elle va donner le guet à ce Mahamar, à, sa, à, sa, à cette femme-là, ça sera la prochaine Mishnah. Après, une fois qu'on aura compris avec un Yavam et une Yévama, on va compliquer la sauce avec à présent deux Yévamot et un seul frère. Après, on va arriver à deux frères et deux Yévamot. Et après, ça va devenir plus... Délicat. D'accord Vous avez compris la structure qu'il va y avoir Donc retournez les quatre actions. On va prendre Mahamar et Yiboum, et Get et Khalitha. Et à chaque fois, on va s'intéresser. Une fois qu'on a donné le Mahamar, qu'est-ce qui se passe Qu'on va faire le Yiboum Qu'est-ce qui se faire Finalement, on va lui donner un Get. Qu'est-ce qui se passe On va faire la Khalidza. Comment cette femme, elle va être permise au, au, pour, pour, pour se marier avec, avec un étranger ou pas Et on commence Ketzad, comment se présente le cas C'est-à-dire comment se présente le cas, pas encore de la marque qu'on a vu précédemment, mais que le mahamar fait quelque chose. Assa mahamar Premièrement, il a fait le mahamar yevama. Donc, là, on me bien, c'est moi qui ai quantifié avec ce moitié et trois quarts, parce que ça aide à comprendre un peu mieux. Euh, c'est un petit peu manqué dans, dans, dans le bâtiment précédent. Ika palga zika, il une moitié de zika, alors du coup, ben, je vais rajouter moitié Zika trois quarts de Zika un peu moins de Zika Zika ça c'est lui qu'elle est en attente qu'on lui fasse elle est, elle attend ouais Iskouka le iboum elle a besoin elle a besoin qu'on lui fasse le iboum pour pouvoir continuer sa vie vous donc Kheizad euh, comment se présente le cas du Mahamar qui fonctionne qui fait quelque chose à sa Mahamar il a fait le kidoche Mahamar il a donné des gens Mahamar alors maintenant à partir de ce point-là Ben Nathan si après il a donné un guette Finalement, il a voulu se marier avec elle, il n'a pas encore fait le hiboum, il lui a juste donné le mahamar, après il dit dit finalement, je ne veux pas marier avec toi, mais il lui a donné un get. Alors cette femme-là, il faudra continuer à le faire à la khalitsa, parce que pour le moment, lorsque tu as donné les kiddushin, tu l'as un peu plus rapproché. lorsque tu lui as donné le get, tu l'as éloigné le petit plus que tu as rajouté, mais le reste pour le moment, que pour être permise à se marier avec quelqu'un d'autre, il faudra lui faire nécessairement la khalitsa. Ok Maintenant, amar Ma'amar Ve'chalitza. Après, on va dire un cas pas comme ça. Il a commencé à donner des ma Ma'amar. Donc, retenez, regardez là. Elle était à moitié. Et lui, jetant encore un petit quart supplémentaire, elle a trois quarts. Et après, qu'est-ce qu'il a fait Il a fait la Khalitza. amar Ma'amar Vachalitza. Il a donné les ma Ma'amar. Après, il a donné, il a fait la Khalitza. Finalement, il n'a pas voulu se marier avec elle. Il a fait la Khalitza. La Michel enseigne, Trihaemenou Get. Il faudra, malgré tout, lui donner un Get. Étant donné que, que lorsque tu fais les les Ma'amar, tu l'as un peu plus rapproché, alors quelque part, là, le, le khalitsa va marcher pour annuler le, le fait qu'elle était en situation de hiboum, mais l'ajout la, que tu as fait en lui rajoutant les Kidushin, ça, le, le, la khalitsa ne va pas le permettre, il faudrait lui donner en plus de ça un deuxième guet. Asa Mahamar ou Baal, maintenant la Michel si toutefois il a fait le Mahamar et puis après Baal, il, il s'est uni avec elle, ouais. il, il, il s'est uni avec elle. Alors là, un réseau c'est la mitzvah parfaite. Après, c'est devenu sa femme à part entière. S'il voudra la libérer, il faudra lui donner juste un guet, parce que c'est la mitzvah. Une petite insistance sur le a que telle est la mitzvah qu'il faut faire. La, le bartenderat nous rapporte, parce que Chachamim a instauré que pour pouvoir se marier avec la Yevama, on ne va pas la prendre directement, on va partir s'enfermer dans une chambre. Ce n'est pas digne. Il faut d'abord donner une allure de... De, de, de Kiddushin, et donc ce qu'on va lui faire, c'est que d'abord on va lui faire les Kiddushin Mahamar, et seulement après ils vont aller s'isoler pour donner, euh, d'accord Pour ne pas prendre une femme et on, on s'unit directement avec elle. Pire que ça, vous savez qu'on apprendra qu'en apprenant le Kiddushin, on peut se marier en théorie avec une femme, soit en lui donnant une bague, soit en lui donnant un shtar, ou soit même en, en, en allant s'unir avec elle. Il faut des témoins qui nous voyaient rentrer dans la chambre. Et ça suffit pour dire que maintenant, on est, on, dès qu'on ressort, on est marié. Malgré tout, la l'agma l'enseigne que rave, il frappait celui qui osait marier une femme comme ça, parce que c'est pas digne, ça fait un peu trop... d'accord Trop frivole. Ok Donc pour en venir maintenant, pour conclure notre Mishnah, vous avez bien compris le principe. On va s'intéresser dans notre chapitre à savoir qu'est-ce qui se passe lorsqu'on lorsqu fait les Mahamar, qu qu'est-ce que, le qu que ça implique Et là, ce qu'on va faire, donner le get à la... Yevama, avant qu'on lui fasse le e boom, qu'est-ce que ça va impliquer Et on va commencer d'abord avec un frère et une Yevama, après, ce sera Mishnah Bet -egimel. après, dans Mishnah on va commencer avec un frère et deux, Yev et deux Yevamot, et après, on parlera de deux frères et deux Yevamot, et là, ça deviendra un petit peu plus compliqué, mais on ta pour le moment. Je vous souhaite une bonne journée, et call tov selah.